Ça, c'était moi avant la gêne. En un mot, ce serait la persévérance. Dans mon cas, avant de faire euh, ma formation en data, avant de me lancer dans l'informatique, euh, j'ai fait beaucoup de boulot. J'avais deux cousins à moi qui étaient déjà inscrits à la formation et qui étaient euh, dans la première promo. Donc en fait, je suis parti m'inscrire pour la promo suivante, la deuxième. J'ai été pris, j'ai pu faire ma formation et j'ai eu mes deux certificats. Là. Je suis formateur à Digifab et mon poste, c'est de faire du contenu vidéo de formation dans le développement de manière générale, donc web, dans la data. Il y a aussi des formations annexes comme comment enfin, apprendre à apprendre pour démystifier aussi les différents mythes de l'apprentissage. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est fait pour vous. En fait, le seul moyen de le savoir, c'est d'essayer.